Bon, j'ai décidé de contacter l'Office de la protection du consommateur pour porter plainte contre le commerçant. Comme ça, grâce à ma plainte, l'OPC va pouvoir savoir si le commerçant n'a pas suivi la loi. Puis si c'est le cas, ils vont pouvoir m'indiquer mes droits et mes recours. En même temps, on s'entend pour dire que l'OPC, c'est pas le tribunal, donc j'aurai aucun dédommagement. Puis c'est vraiment long tout ça. Est-ce que je devrais écrire une lettre de mise en demeure en plus ou poursuivre le commerçant à la Cour des petites créances c'est sûr que j'ai l'option de tout lâcher, mais j'aurais vraiment l'impression de me faire voir.